Le revenu universel, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est pourtant une discussion qui, re, qui remonte à plusieurs dizaines d'années maintenant. Il s'agit de quoi quand on parle de revenu universel Je pense que pour s'arrêter sur quelque chose de précis avant d'en discuter, je fais mien le, la définition donnée par le mouvement français pour un revenu de base. Il s'agit d'un revenu distribué par une communauté politique à tous ses membres de la naissance à la mort sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence en contrepartie. Alors Beaucoup de termes sont donnés, universel. ça veut dire que tous l'aperçoivent, quelle que soit leur situation professionnelle. Individuel, c'est chacun, chacun pour lui, même si au sein d'une famille il y a plusieurs membres inaliénable, personne ne peut en être dépossédé, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Il viendra à discuter qu'est-ce qui se passe pour des gens qui sont privés de liberté et mis en prison, par exemple. Cumulable, il peut s'additionner avec toute forme de revenus Il y a aussi à discuter à ce niveau-là qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont des revenus très larges. Est-ce qu'ils perçoivent ou pas si c'est universel, c'est pour tout le monde. Rappelons-nous ce que l'on a fait au niveau du CNR euh, pour la sécurité sociale après-guerre. C'était pour tout le monde. Il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens. Il n'y avait pas forcément une capacité de financer. On ne savait pas forcément comment. Mais en tout cas, il y avait une vraie volonté d'égalité des citoyens, quel que soit leur niveau. Il y avait bien l'universel qui était posé. Mais il s'agit avant tout, quand on parle de revenus universels, d'un changement de paradigme par rapport au travail. On a tous dans nos structures personnelles et sociétales cette phrase qui nous reste, « toute peine mérite salaire », c'est-à-dire ce qu'on nous a inculqué. Il faut travailler pour avoir un salaire, il faut suivre des études, il faut aller à l'école. Et ça, comme ça, on aura un bon métier. Comme ça, on pourra avoir un salaire pour élever ses enfants, faire vivre sa famille. Mais aujourd'hui, le paradigme est différent. Toutes les études internationales qui sont données montrent que dans la décennie, dans les deux décennies qui viennent, près de 50% des emplois du tertiaire vont disparaître. Alors, ce n'est pas une catastrophe. Depuis la nuit des temps, l'homme travaillait durement dans des conditions des fois inacceptables. Des enfants au fond des mines, etc. etc. Et aujourd'hui, on est, avec la révolution que l'on a eue, industrielle, l'industrialisation, la mé mécanisation, on a vu beaucoup de choses s'améliorer. Nous allons travailler moins, tant mieux. Ça sera moins dur, tant mieux. Mais si on lit le travail, le salaire et la capacité de vivre, ça devient ingérable. Des personnes auront de l'argent et pourront vivre, et d'autres n'en auront plus et devront vivre de subsides. C'est inacceptable. Le revenu universel vient changer ce paradigme. Moi, je préfère un terme. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Le revenu citoyen, universel, solidaire. C'est un joli acronyme. Le reçu. Ce n'est pas, pas n'importe quoi. Et citoyen, ça veut dire que toute personne qui vit dans cette société, qui participe à la vie de la République, mérite d'être rémunérée. Une personne qui travaille... Un petit peu et qui vit un petit peu pour aider et accompagner les autres, il participera à cette vie générale et recevra d'un côté un salaire d'une société et de l'autre côté un reçu. Ces deux choses cumulées lui permettront de vivre correctement. Et une personne qui veut étudier, qui veut s'arrêter un, un temps, faire de la poterie, de la musique, de la photo, des choses d'un de, autre domaine... Faire un art, exercer un art, aura peut-être pendant une période juste le reçu. Alors cette somme, ah, comment la payer Eh ben plutôt se demander, comment le faire Comment le réaliser Si on enlève les prestations sociales, qu'on cumule avec le RSA et qu'on... Comment pourrais-je dire ça gentiment si on ne laisse pas fuir les capitaux que certaines grandes personnes et grandes firmes s'octroient dans des paradis particuliers, peut-être que nous avons largement d'argent pour euh, rémunérer tout le monde. Et puis l'impôt. L'impôt est, est une chose juste s'il est bien calculé, bien équilibré et que personne n'y échappe. J'entends bien ce terme. Enfin... Si nous sortons de ce schéma traditionnel, que l'on repense une société juste, qui tend à l'égalité, qui tend à fraternité des personnes et qui respecte l'autre dans ses particularités, on claquera la porte à une conception du travail aujourd'hui où on fait un chantage à l'emploi avec une masse de chômeurs Toujours trop important, mais bien utile à un certain grand patronat qui dit « Ah, si vous ne voulez pas faire ce que je vous dis, il y en a 100 qui attendent votre place. Et bien là, j'ai un savoir-faire, vous le voulez, payez-le. »